les boissons d'effort en natation. As-tu déjà eu un coup de pompe au moment d'une grosse séance Tu sais, la grosse série arrive, euh, tu n'as plus de jus et tu n'arrives pas à envoyer autant d'intensité qu'à ton habitude. Alors bien entendu, si tu as l'habitude de faire des séances d'une heure, il y a très peu de chances que tu vives ce genre de situation. En revanche, si tu fais des séances plus longues, de deux heures ou plus avec beaucoup d'intensité, il est possible que tu arrives à un moment où tu n'as plus de jus, où tu ne parviens pas à nager aussi vite que tu l'aimerais. Car les séances très longues sont très énergivores et ton corps puise dans ses réserves qui sont d'ailleurs loin d'être inépuisables et finalement tes capacités à maintenir un haut niveau d'intensité au fil de la séance s'amenuisent. Et aujourd'hui, on va voir en vidéo comment éviter les coups de pompe et comment maintenir un niveau d'énergie fixe et stable le plus haut possible pendant toute ta séance. T'es prêt C'est parti Camille et moi avons été rencontrés les nageurs et les nageuses de la Team Lucas à Montpellier. Je te laisse tout de suite découvrir leur présentation. Ok, je vous laisse vous présenter rapidement en quelques mots un peu... Euh... Bah, votre prénom, votre nom évidemment et puis savoir un peu votre parcours jusqu'à présent où est-ce que vous en êtes arrivé et puis depuis combien de temps éventuellement vous êtes là au club avec Philippe oui. Donc moi je m'appelle Lara Grangeon, ouais. je suis originaire de Nouvelle-Calédonie donc je suis licenciée en Nouvelle-Calédonie mm -hmm. et je suis avec Philippe depuis un mois. Okay. <rire> je suis passée par Fouromeux, l'Espagne, Nice et donc euh, voilà maintenant Philippe. Ok. Alors moi bonjour je m'appelle Eva Bonnet. Euh, je suis avec Philippe depuis maintenant 3 ans et euh, je suis originaire de la Belgique. Ok, et, euh, et vos spécialités du coup euh, Moi je fais un petit peu d'eau libre et surtout en bassin le 400 et le 1500. Ok. Euh, voilà. Ancienne nageuse de 4 nages et de papillons et maintenant je fais de l'eau libre. Ok, ça y est, tout le monde est converti à l'eau libre du coup. <rire> <Voilà>. <rire> Comme tu as pu le voir, Eva et Lara ont l'habitude de nager très régulièrement. Elles nagent 10 à 12 fois par semaine et elles ont des séances qui sont longues et très intenses sous la direction de Philippe Lucas et elles doivent à tout prix maintenir un niveau d'intensité qui est le même de l'entrée dans l'eau jusqu'à la sortie de l'échelle et c'est pourquoi elles consomment des boissons de l'effort. Mais je te laisse les écouter, elles en parlent mieux que moi. Alors maintenant, on va parler un petit peu des boissons d'effort, on en parle beaucoup sur la chaîne. Euh, vous toutes les deux, euh, surtout quand vous faites des séances difficiles, euh, vous en consommez régulièrement euh, à l'entraînement bah, C'est vrai que là, on s'entraîne beaucoup les entraînements, c'est entre 8000 et 9000 mètres mmh. par, par entraînement, donc euh, oui c'est essentiel, on a, on a toutes les deux une boisson d'effort. Mmh. Donc euh, moi je suis sponsorisée par euh, ma fédération en Belgique, ouais. donc euh, je suis plutôt satisfaite de ce que ce qu'ils me donne ouais. donc euh, ouais, deux fois par jour j'ai une boisson d'effort. Ouais, donc c'est que pendant l'entraînement, euh, <rire> juste après non Vous consommez pas, de vous, vous finissez la bouteille quoi euh, moi, juste après, souvent, je mange une petite barre euh, protéinée au chocolat. Ouais. Et ça me convient très bien. Je sais que, mettre un voilà, peu. Il y a une fenêtre euh, métabolique de 30 minutes après l'effort. Ouais. où Il faut exact. prendre des protéines. Donc, euh, ouais. moi, c'est le chocolat. Okay. <rire> et moi, j'ai une boisson juste après aussi protéinée pour euh, bien ouais. récupérer de l'entraînement. Ok. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Et, euh, et par rapport à l'entraînement, vous, euh, vous avez un rythme de consommation Ou c'est ouais. genre à chaque, fin, à chaque fin de série, vous buvez, vous en profitez euh, dès qu'il y a un petit peu, dès qu'on a un petit peu de repos, moi j'essaye de boire, ouais, ouais. la même chose. Mmh. Ok, et vous sentez vraiment la différence du coup par rapport à si vous n'en consommiez pas avant euh, sur les séances un peu longues, un peu dures Bah je trouve qu'il y a moins le coup de pompe, enfin ouais. voilà, jusqu'à la fin de la séance j'arrive à tenir ouais, et en je termes me dis que c'est un peu grâce ouais. à ça. Okay. <rire> ouais, parce que euh, si on boit pas je trouve qu'après on, on ressent vachement dans les muscles que c'est tendu, ouais. donc euh, les fins de série elles sont compliquées. Ok, ça marche. Comme tu as pu l'entendre, les boissons d'effort sont devenues un élément indispensable de leur sac d'entraînement parce qu'elles nagent quand même entre 8 et 10 km à chaque séance. Elles en ont vraiment besoin particulièrement pour finir les séries qui sont très intenses. L'autre point important qui est à souligner, c'est qu'à la fin de la séance, elles font toujours un apport énergétique parce que c'est essentiel pour pouvoir enchaîner toutes les séances qu'elles peuvent faire pendant la semaine, donc un apport énergétique Généralement, il faut un apport en protéines et il faut également un apport en glucides pour pouvoir faciliter la régénération et la récupération. Car après l'entraînement, il y a deux choses très importantes à faire. Non seulement tu dois te réhydrater, mais au-delà de ça, tu dois te reconstituer tes réserves de glycogène et donc un apport glucidique est nécessaire et enfin favoriser euh, la récupération musculaire et la reconstruction et dans ces cas-là, ce qu'il faut c'est un apport en protéines. L'avantage d'avoir un apport qui est contrôlé juste après l'entraînement, ça t'évite d'aller te jeter dans le frigo et manger n'importe quoi, parce qu'on sait tous qu'en sortant de la piscine, on a une fin de l'eau. Attention, aujourd'hui, en fonction de tes entraînements, une boisson d'effort n'est pas forcément nécessaire. Si tu t'entraînes 45 minutes ou une heure à chaque séance et tu le fais deux à trois fois par semaine, tu n'as franchement pas besoin d'une boisson d'effort de l'eau au bord du bassin suffira amplement et te permettra de t'hydrater efficacement. En revanche, si aujourd'hui tu t'entraînes en club et que tu fais des séances d'une heure et demie, de deux heures ou de deux heures et demie dans l'eau, même en incluant par exemple la PPG avant, c'est très important d'inclure une boisson d'effort dans ton sac d'entraînement. Ça va te permettre d'être plus performant sur les fins de série difficiles et d'éviter d'avoir ce coup de barre et de t'effondrer sur les deux ou trois dernières longueurs. Idem pour du triathlon, si aujourd'hui tu fais des sorties longues en mer, ça ne va pas être évident forcément de t'hydrater, mais dans l'idéal ce serait bien. En revanche sur ton vélo, c'est très simple, emporter avec toi une boisson d'effort est facile et même si c'est un tout petit peu plus encombrant que des gels, ça a l'avantage d'être beaucoup plus stable et d'éviter que ta glycémie fasse le yo-yo. J'espère que cette vidéo sur les boissons d'effort t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos sur la nutrition, des sportifs, sur l'hydratation, si tu as d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas en commentaire à nous poser la question et dis-nous également si toi tu as l'habitude de consommer des boissons d'effort. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter